Jean-François Cotier. Je suis euh, professeur de langue et littérature latine à l'UFR LAC, Lettres, Arts et Cinéma. Et je dirige euh, le master euh, Lettres, Arts et Sciences Humaines. Et euh, donc, comme spécialiste de latin, je travaille sur le latin de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et donc, Eric et moi, nous nous connaissons depuis euh, 2014. Euh, Eric est un éminent 16 américain. Et il a un point commun avec moi, c'est qu'il aime beaucoup la figure d'Erasme de Rotterdam, puisqu'il dirige la revue Erasmus Studies, qui est la référence en la matière. Moi je m'appelle Eric McPhail. Je suis de San Francisco. Moi. Et euh, je suis professeur de français, 16e, euh, à l'Université d'Indiana à Bloomington. C'est la première fois que je viens à cette université. Ce n'est pas mon premier séjour euh, à Paris ni en France. C'est ma première occasion de venir euh, à ce campus. Et en fait, est une une réponse d'invitation puisque moi j'ai été invité à Bloomington en 2017 Jean-François d'ailleurs il, il était donc l'invité de notre Institut d'études avancées et ça c'est quelque chose quand même d'assez prestigieux on a non seulement des, des des intérêts académiques en commun mais on s'entend très bien <rire> et bon c'est un plaisir de travailler ensemble on est des pas seulement des spécialistes d'une figure mais on est des spécialistes des textes et s'il y eh a bien quelque chose qui caractérise Erasme, c'est un des premiers grands éditeurs de la Renaissance, et qui a été lui-même obsédé par retrouver, par exemple, le texte des évangiles ou le texte des grands auteurs antiques, et d'éditer ces textes. Et je crois qu'on peut dire qu'un point qui nous réunit, mais qui réunit aussi beaucoup de collègues ici, c'est cette importance qu'on accorde non seulement aux textes, mais à leur compréhension, à leur lecture. Et justement, on parle de la tolérance religieuse, il est évident qu'Erasme est une des grandes figures des débuts de la réforme et qu'il est contemporain euh, du début des guerres, qu'on va appeler des guerres de religion. Et donc, il a beaucoup écrit sur la tolérance religieuse, euh, sur les problèmes que pouvait poser la religion au cœur de la cité. Je m'intéresse beaucoup à enfin, euh, un épisode fondateur un peu de, de l'histoire de la tolérance, c'est-à-dire... Euh, euh, l'émergence de Martin Luther et les débuts de la réforme, Erasme restait toujours fidèle à l'Église catholique romaine, mais il ne voulait pas qu'on persécute Luther, même si Luther n'était pas tout à fait digne de son amitié. Mais bon, Erasme a réfléchi profondément sur le droit de ne pas être d'accord avec l'autorité. Il y a, je crois, quelque chose qui est important dans la pensée d'Erasme, c'est un des premiers qui va interroger la notion d'autorité, c'est-à-dire... Euh, l'autorité des textes, qui dit la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est l'autorité, aussi bien au niveau des écrits évangéliques que des écrits euh, des grands philosophes, des grands auteurs. Et je crois que cette interrogation sur qu'est-ce qui donne aux textes une autorité peut nous servir de guide quand même. Ça fait partie des, certainement de l'héritage érasmien. Euh, On n'a plus que jamais besoin de, de rappeler euh, ces valeurs qui reconnaissent une certaine humanité commune. On dit même que c'est le prince des humanistes. Le plus grand humaniste. Et il y a un adage latin qui dit que l'homme est un voyageur, un homo viator. Et je pense qu'Erasmus, c'est vraiment cette figure de l'humaniste itinérant qui s'intéresse à tous et à tout le monde. Et je crois que c'est une des grandes vertus aussi. Il traverse l'Europe de son temps. Un pédagogue de l'Europe, c'est exactement ça. C'est le précepteur du jeune Charles Quint, c'est le conseiller de François Ier, c'est l'ami des cardinaux, c'est le rival, mais aussi peut-être quand même le, le, le parèdre de, de Luther. Enfin, c'est un personnage tout à fait fascinant. Enfin, Erasme, c'était le grand précepteur de l'Europe mm -hmm. du XVIe siècle. Et je crois qu'on a, on a raison finalement de, de donner son nom. Un programme, surtout, c'est un programme qui, euh, qui permet aux étudiants d'un pays, n'est-ce pas, d'effectuer de, leurs études dans un autre pays et de connaître d'autres gens, d'autres cultures. Et enfin, je crois qu'on a très bien fait d'honorer euh, Erasme et, et son héritage. Et aussi, il faut reconnaître peut-être un, un paradoxe dans la carrière d'Erasme qui n'a écrit qu'en latin. On va peut-être commencer par euh, ce qu'Erasme a intitulé Novum Instrumentum, qu'il a publié en 1516 et dont on a fêté il y a quelques années le 500 e anniversaire. Et c'est donc son édition du Nouveau Testament, où il a édité euh, texte grec, il a enfin, retouché la traduction latine vulgate et euh, il a accompagné son édition d'annotations. Aujourd'hui encore les plus grands spécialistes de la Bible utilisent l'édition du texte d'Erasme comme texte de référence. C'est qu'il a euh, en tête de rendre accessible le texte des Écritures à tout le monde. Alors il y a plusieurs textes qu'on connaît très bien, les colloques, qui sont des, des, des ouvrages un peu pédagogiques, hein, c'est pour apprendre aux, aux élèves sur un mode plutôt ludique à parler latin, puisqu'à l'époque on parlait latin. Et puis le livre que tout le monde connaît, qui est une anecdote pour lui, il hein, appelle ça un divertissement, c'est L'éloge de la folie, en latin c'est Encomium moriae, et qui en rigole, mais à la fin ça se termine quand même de manière philosophique. Ça c'est le livre de sa vie, en quelque sorte. Et donc il y a un travail à faire, à, à faire reconnaître un peu, à, à réintégrer Erasme solidement dans mmh. le curriculum universitaire. Mais si on dit Erasme, à part le programme <rire> bon, le titre qui va venir à l'esprit des gens, c'est l'éloge à folie. Parce que c'était aussi un ouvrage littéraire. Je suis en train de terminer l'édition de, de, des, des œuvres complètes d'Erasme en latin. Donc c'est publié depuis les années 50. Euh, c'est de, de, depuis 1969. 1969, Amsterdam. Et donc le, le projet c'est de donner au monde le texte de référence du texte d'Erasme. Je suis en train d'achever la direction du volume d'Erasme pour la Pléiade. Donc c'est un projet en cours, il n'est pas encore du tout terminé, mais on a rassemblé l'équipe, on a proposé le projet chez Gallimard. Et ça, c'est pour moi vraiment une étape fondamentale, c'est-à-dire justement permettre au public, au grand public francophone de mieux connaître Erasme. Eric, le rédacteur en chef, de cette très belle revue qui fait quatre numéros par an On est au volume 42 dont le numéro 1 vient de paraître il y a un mois. Une de mes ambitions euh, en acceptant cette invitation en venant à Paris, c'est justement de, de faire mieux collaborer les, euh, euh, les collègues français avec les collègues américains et canadiens sur Erasmus. C'est certainement quelque chose de très important en fait on forme alors euh, au 16e siècle on appelait ça la, la république des lettres oui c'est le moment de faire revivre un peu <rire> cette, cette république des lettres fait il y a, autour d'Erasme il n'y a pas de meilleur euh, patron Alors dans les petites histoires de ton séjour ici il y a eu le covid quand même hein, puisque il est arrivé euh, <rire> quelques temps plus tard il a hérité du covid français après y avoir échappé pendant trois ans aux parce que vous savez aux états unis c'était presque zéro je en Europe au moment où ça Mais ça crée aussi des liens. Je pense que c'est peut-être un des rôles des spécialistes du XVIe siècle que nous sommes, euh, de faire réfléchir à cette question de la place du religieux dans la société, dans la ville, et voir comment on peut aider peut-être, à notre manière, euh, à y réfléchir, à y penser, et surtout à, à rappeler des leçons de, de tolérance qui sont souvent des leçons de compréhension, en fait. À partir du moment où on comprend la, la base de tout ça, eh bien on peut permettre certainement un dialogue plus, plus nuancé. Pantacoina. <rire> tout est commun aux amis, ça c'est le premier des adages ah ouais, des races. Ouais, ouais, ouais. Hein.